Maintenant, plus tôt. C'est bien de ne pas croiser la suite. Juste, pas juste, juste, juste, la oh c'était sous notre nez depuis le début. Je me sens gêné tout, tout à coup. Voilà aujourd'hui devant un cas de figure mystérieux. Mais malgré ma taille d'enfant, j'ai le cul d'un adulte. Je suis le détective Coco! Immeuble. qu'il y a déjà trois mois que l'oncle Kogoro a été hospitalisé. Oh, ne t'inquiète pas, Koke, ah, je m'occuperai bien d'elle. Vous <rire> avez l'air particulièrement affamé, monsieur le détective. Là, la petite, petite chatte, chatte. J'aurais pourtant préféré faire une bonne bière et en de, de la, la <rire> <t 'es>. Je. je, je, je, je, je ça, ça, ça, ça, Son état est préoccupant, mais ses jours ne semblent pas en danger, comme on dit chez les médecins. Et Donc je résume, monsieur. Et vous Et étiez vous tous dans le salon ah, quand vous avez entendu pour un bruit. Nous avons vérifié. Personne n'a pu s'échapper par la fenêtre pour aller dans l'autre pièce. Et en plus. Le bruit c'était ce vase en céramique. Elle a dû vouloir s'en servir comme escabeau. Seulement cette fois pour se pendre, de oh, vrai. À la suite de quoi? 23h30. Quoi qu'il en soit, appelez les deux apprentis magiciens, s'il vous plaît. On a besoin de leur aide pour les retrouver. <rire> Donc l'épouse et le, le majordome, ce serait un bon titre de film. Un meurtre commis dans une pièce fermée de l'intérieur Vous avez certainement raison. Ou ouais, à chercher Petit Chat dans tous mm -hmm. les coins d'un. Si le meurtrier est à ça. Meurtrier, soyez sûr qu'il est déjà très loin et qu'il a probablement qu blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla. Non, c'est impossible, monsieur Maurice. Les seules personnes qui aient foulé le sol du jardin depuis cet après-midi sont les policiers chargés de l'enquête. De plus, il ne faut pas oublier que un simple cambrioleur rodant par là n'aurait jamais imaginé une telle mise en scène. Alors oui, on peut dire qu'il s'agit d'un crime dans une pièce fermée. Euh, ça, ça me à moi. Mais attendez, euh, comment avez-vous su... qu'il y avait un cadavre qui gisait dans cette pièce. Je me trouvais à l'extérieur quand brusquement... Oh, mais quelle horreur Mais attendez, euh, comment avez-vous su... <rire> mais attendez... inconsciente et placée là-haut sur l'étagère. Euh, ça, ça me à moi. Eh oui, mademoiselle... Euh... Pas mis du tout fin à ces jours. Quelqu'un l'a assassinée. Ah. S'enfoncez... On comprend. Ah. Euh, comment avez-vous... Je me trouvais à l'extérieur... Vous êtes passé à quel heure je oh, sais oh, Forme, couleur, texte. Je n'est pas eu d'autre choix que fait de la porte. C'est là que j'ai découvert le corps. Mais votre jugement n'est-il pas un peu précipité hein, quand vous affirmez qu'il s'agit d'un meurtre, la, la, la, la planter elle-même un couteau dans la poitrine, puis ensuite naître, briser la vitre, puis jeter l'arme par cette fenêtre, ou cette ouverture. Non, oh. c'est. Persuadé. Inspecteur. Je vous ai appelé pour que vous surveilliez un million de sous Mais au fait, où est-il Il a dû s'enfuir. a poignardé Kyoko, mais est-il pour autant le tueur Non. Nous savons que Fox est contrairement à Caca. D'abord, il y a l'arme que l'assassin a retiré du trou du lieu. Je ne te blâme pas de ne pas l'avoir vu. Oh, tonton, devine un peu ce que j'ai découvert dans le sac à dos, monsieur Caca. Ce jus hobby, obi au obi Maclée <rire> de Ginkgo. Le nœud de son tablier est à la verticale. On aurait logiquement conclu à la thèse du suicide. Je l'ai acheté hier, c'est beau, non C'est pas fameux, je vais avoir du mal à prouver quoi que ce soit. Pourquoi cela Le troisième indice est la lumière qui était uniquement allumée dans la pièce où il y avait le caca. Enfin le quatrième indice c est, c est que l'assassin est la, la petite, petite chatte. Nous n'avons pas d'autre solution que de croire tout ce qu'elle nous a raconté. Pourtant, les malfaiteurs veulent dans mmh. Alors, c'est dans le texte que doit se cacher la clé du mystère. Attends un peu. Une feuille de ginkgo, une fenêtre, une trace de brûlure... La victime ne portait pas de lunettes. Mais alors Mais oui, bien sûr que, Une fois que j'aurai trouvé... Oh, C'est pas vrai. Cette histoire est vraiment abracadabrante. Et pourtant... Je suis sûr qu'on peut trouver la clé du mystère quelque part. Mais j'y pense. Attends un peu. Une feuille de ginkgo, une fenêtre, une trace de brûlure... La victime ne portait pas de lunettes. Mais... À Vous là, êtes pas ça et le... Dans ce cas, il va falloir employer les grands moyens. j'aurais trouvé... c'est pas vrai. Arrêtez-moi si je me trompe, monsieur la, la petite, petite chatte. L'homme qui la suivait l'a forcé à monter dans une voiture. De Description du ravisseur. Mm -hmm. Il était à peu près de la taille de mon oncle. Il avait les cheveux longs et frisés. Il portait un bonnet en laine et des lunettes de soleil rondes, une sorte de cache-nez, et aussi des moustaches. Mais il pouvait s'agir d'un déguisement aussi. Je suis sûr que vous venez de comprendre. Nous avons vos laboratoires pour examen. Les empreintes de Kazumi et celles de Monsieur Moury sont ressorties. Une autre petite chose. On a aussi trouvé les empreintes du livre La Cartouche d'encre du stylo. Ces empreintes prouvent très clairement qu'il était 20h30. Il vaudrait mieux avouer. Ah... Le fait est que je ne lui ai parlé que durant les 30 premières minutes et qu'ensuite je me souviens m'être endormi. Mais il y a quelque chose qui me gêne. Ah, oh, c'est une arête de poisson Non, c'est pourquoi ça chie... Ça suffit comme ça, monsieur, j'en ai assez entendu. Je vais vous traîner en justice comme ça, vous comprendrez. Ah, oh. oh, c'est peut-être qu'une blague. On les vénère au Japon.